Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes complice de Daesh, pourquoi Non mais pardon, mais il a raison. mais vous niez la réalité. Mais respectez le drapeau. dit aujourd'hui il est dessus. On je ne parle pas, pas de marier. football. Attends, on est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens, vous êtes se jettent. Si vous me le permettez. Oui, mais je vous le permets bien sûr. Mmh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure des pronos. Vous me connaissez, Pascal Prono, l'heure des pronos, l'émission, vous la connaissez, vous connaissez le principe. Nous allons débattre de sujets divers autour du foot. On ne connaît pas mieux les sujets que vous, mais nous, on est payés. C'est vraiment la différence. On va notamment parler de l'Île-Lorient, la prochaine affiche. Et j'ai avec moi des invités. Tout d'abord, à ma droite, j'ai Michel saint -Doux. Vous êtes donc lillois, Vous êtes chef d'entreprise, grosse entreprise du CAC 40 et accessoirement actionnaire minoritaire du LOSC. Bonjour, Pascal. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Et euh, à ma gauche, j'ai votre euh, nom. C'est Jérôme Leroy Merlu. Euh, Jérôme Laurent Merlu, vous êtes pêcheur, je vois. Donc, euh, bon. donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, euh, gilet jaune casse-couille. Euh, voilà. gilet, euh, gilet orange, parce que, oui, parce alors, que là, je suis merlu. Oui, non, mais là, là, alors, Par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il ne faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Hein, on, je veux bien qu'on débatte. Mais, non, mais vous respectez les gens. On vous connaît. Il faut arrêter... De faire peur aux gens. Vous jouez avec la peur des gens. On n'en peut plus. C'est insupportable. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Le foot va mal. Les stades sont vides. Il y a des cas de Covid dans tous les clubs. Il y a des blessés. Il y a des indisponibilités. Il y a, il y a, il y a des clubs en faillite. On est au bord du gouffre. On n'a plus de clubs en Coupe d'Europe qui sont respectables. On est en train de crever. Et vous jouez avec la peur des gens. Vous êtes anxiogène. C'est vous, vous qui êtes anxiogène là. C'est moi qui suis anxiogène. Non, mais vous, mais dans quelle réalité vous vivez? Dans quelle réalité vous vivez? C'est insupportable. Je vais vous dire un truc. C'est insupportable. On sera à la part... Arrête. Non mais. Arrêtez Parce qu'à un moment donné, les gens ne pourront plus vous supporter. Voilà. Alors, euh, je voudrais aussi présenter notre troisième invité, Lionel Messia, bonjour. Bonjour, bonjour Lionel. Pascal, bonjour. Euh, vous êtes, bon, bah, très connu, on ne vous présente plus, euh, photopolitologue, et notamment votre dernier ouvrage, un pamphlet, qui s'appelle « L'influence de l'islam dans le 442 ». Exactement. Voilà. Euh, donc, j'aimerais avoir votre avis euh, sur ce fameux Lille-Lorient. Choc c'est un choc. Alors, un vous choc. croyez pas, c'est bien dire. C'est surtout, ce match, le choc des civilisations. Nous avons l'Orient en Ligue oui. 1. Voilà. Moi, j'ai préféré l'Occident en Ligue 1. Nous sommes mm -hmm. en France, monsieur ce n'est pas normal. Ça. Alors, monsieur avec sa tête des chalutiers, il arrive. Ouais, non, oui. bah, non, mais, non, mais, non, non, mais pardon, mais il a raison. Mais vous niez la réalité. Il a raison. Si vous me le permettez. Oui, mais, mais je vous le permets, bien sûr. C'est très difficile en Ligue 1 en 2020 de recruter des joueurs qui soient euh, des catholiques intra-européens. Oui, c'est oui, très mais, difficile, c'est une réalité. On ne vous Pascal. Justement. Vous caricaturerez. Justement, ah, Si je peux me permettre. Dans votre équipe, vous avez deux attaquants turcs. C'est ça. Comment ils s'appellent Ilmaz et Mazeshi. Yes, bien sûr. De mieux en mieux. Alors, Ilzman et Mazishi Ils vont faire quoi face à Fabien Moine dans l'équipe du chalutier là Fabien Moine qui est milieu de terrain. Attends, attends, attends, Laissez-le finir. Laissez-le laissez terminer. Fabien Lemoine qui est milieu de terrain de l'orienté. Qu'est-ce qu'il va faire Il va se prendre un tacle à la gorge par vos attaquants turcs. Si si parce qu'ils ont vu le moine, ils ont vu le prêtre et le curé. Déjà ils vont faire ça avec le moine on la Hadine. Bien sûr qu'ils vont faire ça. Et encore un attentat. Et ben bah, continuez comme et ça. Ma mais malheureusement, il arrive. raison. Oui, oui, mais si il vous permettez, raison. Pascal. C'est tu sais, très difficile euh, aujourd'hui en France mais en 2020 de recruter non. des défenseurs non, centraux qui ne viennent pas d'Afrique. Mais attendez, mais, difficile. Difficile. mais pardon pardon. Mais sortez de chez vous. Vous ne sortez pas de chez vous. Moi, je... Écoutez, vous savez quoi Je vais vous dire une chose. On va parler honnêtement. Moi, je prends ma voiture de temps en temps. On voit des Africains en banlieue. Il n'y a... a que de ça. Il n'y a que de ça. Et, oui, excusez-moi, si vous permettez, il y a une réalité, Pascal. C'est qu'un Africain de banlieue coûte dix fois plus cher qu'un Africain euh, du Togo ou du Mali. C'est une réalité. Mais quand j'achète un Africain un million... De France et hein. oh. Et je le revends trois ans plus tard, avec oh. ses pieds carrés, à un club anglais pour 20 millions. Wow, D'euros ouais, wow. wow. On ne parle bon pas bon de vrai. football. Non, mais attends, Alors, par contre, j'aimerais que. Alors, il va falloir établir les règles. On n'est pas là à la crier, c'est pas. Chacun hurle, c'est pas la fête. D'accord Alors, vous faites ce que vous voulez à la fête de Luma, mais ici, c'est mon plateau, on respecte les gens. Pascal, alors, s'il vous plaît, laissez finir Lionel Messia. Je vous remercie, Pascal. Je n'ai pas encore parlé. Oui. Justement, le problème, vous l'avez souligné. Vous êtes complice de Daesh. Pourquoi Parce qu'avec le mercato, oui. on ouvre les frontières, vous faites, vous faites venir des joueurs d'Afrique. Oui. Qu'est-ce qui se passe les djihadistes il met un short, il met des protége-tibia, il met la grenade dans la couscoussière, il vient jouer et boum, bada boum. bien, n'importe avez... quoi. Mais n'importe quoi. mais arrêtez, mais ne jouez pas sur les mots. Mais c'est une image à couscoussière, il aurait pu dire un plat à Tagine, vous jouez sur les mots. C'est une réalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est très difficile de recruter des joueurs ou des défenseurs centraux qui font 1m90 et 85kg, euh, qui soient bien bas. Bâti, et... Si on ne va pas les acheter directement, Non, mais bien, euh, non, au, mais au, attendez, au Togo, non, non, attendez. Alors, vous êtes complice de Daesh. Pardon, j'aimerais que tout le monde ait la parole. Euh, Lionel, Lionel Messia. Voilà, je pense qu'il faut revenir aussi au sujet parce que là on s'égare et là on est complètement oui, oui, hystérisé. Oui, oui, oui. Le problème dans ce pays et en Léguin, c'est qu'il y a trop d'Arabes. Attendez, attendez, non, mais si vous ne laissez pas les gens développer, on ne peut pas savoir ce qu'il dit. Merci Pascal. Il y a trop d'Arabes. Ce matin, un exemple concret, vous êtes je venu suis, comment au bureau Pascal suis, Je suis venu en Uber. Moi aussi. Votre chauffeur Uber, il s'appelait comment Il s'appelait Ibrahim. Il s'appelait pas Uber. Preuve du contraire, le jour où dans ce pays, les chauffeurs Uber, ils ne s'appelleront pas Uber, ils s'appelleront Ibrahim ou Mourad, comme le mien. Et en plus, ils feront la gueule alors qu'ils sont en Mercedes. Tu as vu quelqu'un qui fait la gueule en Mercedes, tu fais la gueule quand t'as la 404 et le scooter volé sur le toit comme ils faisaient leurs parents. Mais ils respectaient le drapeau. On l'a dit, aujourd'hui, ils pissent dessus. C'est pas vrai, Pascal Non, mais pardon, mais pardon, mais pardon, mais il arrive. Si vous me permettez, il y a une réalité aujourd'hui. C'est que dans une France telle que la nôtre en 2020, c'est impossible de recruter un chauffeur de taxi dans une belle banlieue à Neuilly-Saint-James. C'est des clichés, ça. Trouver un chauffeur de taxi qui s'appelle Charles enguerrand ou Tancred, c'est très mais attendez, mais excusez-moi, mais entre Charles Henri Tancred et Mourad, il y a un juste milieu. Il y, y, y a Carlos, il y a Jean Mario, Jean-Louis. Il y a peut-être pas Jean-Louis. Euh, bon, écoutez, On arrive au bout de la, de la oui, première oui. partie de l'émission. Tout le monde s'est exprimé. Bien sûr. Euh, voilà. Euh, en deuxième partie de l'émission, nous parlerons... Euh, bon, vous garde, hein, vous restez, évidemment. On gardez même. On parlera d'un tout autre sujet puisqu'on parlera des achats de Noël par les footballeurs pour leurs enfants. Alors, euh, Hippoglouton ou Dr Maboul Ce sera plutôt Dr Kaboul, vu l'époque. Excusez-moi, Pascal, de faire un petit peu d'humour, mais...